Étant donné que les énergies sont bonnes, eh bien, je vous refais encore un autre tirage. On est toujours dimanche 27 mars. Voilà. J'ai changé d'endroit parce que j'ai fait du savon aujourd'hui. Donc J'étais en train de surveiller la cuisson. Hein. Oui, effectivement, je fais mon savon moi-même. Euh, je n'utilise plus de gel douche depuis euh, je ne sais plus combien de, de temps. Ça doit faire déjà deux ans hein, que je fais du savon moi-même. Voilà, donc euh, ça économise euh, le prix du gel douche, ça économise euh, les shampoings, je les fais aussi moi-même, ça économise surtout le plastique. Hein, c'est ça qui m'embêtait, c'était les histoires de plastique. Et puis aussi euh, tout ce qu'ils mettent dedans, les trucs euh, chimiques et tout, qui sont pas bons pour les, les, les cheveux, qui ne sont pas bons pour le corps. Donc voilà, vous saurez tout, j'étais en train de faire ma petite cuisine. Euh, donc euh, voilà, bon. <rire> et c'est ce qui explique pourquoi vous avez un autre décor. Alors, aujourd'hui, ben, on va regarder, on va revenir sur ces fameuses élections. Donc, on va regarder un peu la façon dont elles vont se dérouler. Alors, on va partir du principe qu'on qu va en avoir parce que j'en ai marre un petit peu. Hein, parfois, ça sort, euh, on aura des élections. Parfois, ça sort, on n'aura pas des élections. On est sur une ligne de temps très mouvante. Hein, on est, en fait, à mon avis, hein, entre deux possibilités. Et au fur et à mesure que les gens s'éveillent, j'ai envie de dire quelque part, ça doit influer davantage sur une seconde ligne de temps. Voilà. Enfin, je ne sais pas comment trop vous expliquer, mais il y a des choses bizarres que je ressens. Je pense que vous aussi, peut-être, au niveau des énergies, on sent qu'il y a un basculement au niveau des consciences, ce qui est très bien. Et que, du coup, on peut passer aussi bien d'un côté que de l'autre. C'est pour ça que c'est tellement mouvant. C'est pour ça aussi qu'on a, a tellement de mal... Euh, à faire euh, les cartes, à sentir les trucs, parce que euh, c'est ou l'un ou l'autre. Soit on va vers un truc euh, très négatif, et, et dans ces cas-là, oui. Si on a une guerre, effectivement, on n'aura pas d'élection, c'est sûr. Mais ce n'est pas décidé. Et si donc, justement, il bah, n'y a pas de guerre, bah, on aura des élections. Enfin bref, en gros, c'est ça. Voilà. Mais étant donné qu'il y a de plus en plus de vérités qui sortent par rapport à cette guerre qui a été déclenchée, ben les gens ils s'éveillent, ils prennent conscience de la manipulation. Et du coup, ça bloque le camp de l'autre côté. Hein ok, alors on va regarder justement au niveau des élections, si on parle des petites infos sur le déroulement. Je sais que j'ai déjà fait un jeu. J'avais parlé de tricherie. Hein. Ben, on va voir si ça ressort. Là, je prends le Dixit. Voilà, je suis en train de les mélanger. Voilà, voilà. Alors, on va regarder la coupe, les élections en France. Alors, du coup, c'est un peu difficile parce que j'ai tellement de cartes. Alors, il y a quelqu'un... Alors, il y a des gens quand même qui se réjouissent. Hein. En fait, il y a des gens qui sont... Ouais, comment dire... Pour lesquels, les élections, c'est euh, un petit peu comme un printemps. En tout cas, ils se réjouissent de ces élections parce que ça peut permettre, justement... De ne pas se faire amsonner, comme je dis toujours, donc éviter les pièges et d'aller vers un changement plutôt positif. Bon, donc ces élections sont vraiment, vraiment porteuses d'espoir pour plein, plein de gens. Hein. Ce qui se comprend d'ailleurs, hein, parce que c'est vraiment l'occasion inespérée que l'autre psychopathe s'en aille. Donc évidemment, je comprends. Alors on va regarder. Donc, les fameuses élections. Est-ce qu'on pourra avoir des informations sur leur déroulement Voilà. On va mettre deux, deux rangées. Le déroulement des élections en France. Ah, il y a une carte qui est tombée. Voilà. Alors. Avec le Dixit. Alors, il y a la passion. Il y a, il y a encore des gens qui sont un peu perplexes pour aller voter. OK. La, quand je dis il y a la passion, c'est que... Il y a la flamme. Hein, donc, uh, ça peut montrer un embrasement. En tout cas, vraiment la volonté de... de comment dire De lumière, de chaleur, de, de quelque chose de... Uh, comme un embrasement, quelque part. Il y a de ça. Et en même temps, il y a encore de, de la perplexité. Peut-être par rapport à certains candidats, il y a toujours le fantôme ici, il y a le fantôme. Donc là, il y a des choses qui sont cachées. Ouais, on va regarder ici. Alors, il y, a, il y en a un qui, qui va être couronné, mais on ne sait pas qui c'est. hein. il est dans l'œuf, on ne sait pas qui c'est. Mais il y, a, il, y a, il y a bien quelque chose en préparation là. C'est intéressant quand même. Hein Très intéressant. Ici... Ah, ah, ça, ça sent... Euh, comment dire Alors j'ai pensé au QR code. Mais c'est pas ça. C'est le fait du vote électronique, ça. Ah, elle est pas mal cette carte-là, tiens, c'est la première fois que je la sors. Hein, les, les personnes qui sont représentées par une espèce de d'écran digital. Là, il y a le vote électronique, là. Ok. Ici, il y a des choses qui se passent dans l'ombre. Et... Une pièce qui va devoir être bougée un jeu d'échecs mais il y en a un qui va pas être d'accord c'est assez intéressant cette histoire et là alors ça je pense que c'est euh... que c'est caligula là qui regarde tout en haut tout en haut là où il veut aller mais il y a un serpent qui va être sorti oh attention ça sent l'arnaque là ça sent l'arnaque en préparation. Hein, voyez bien la carte. Hein. Donc, il y en a un qui regarde tout en haut. Et encore une fois, il y a ici quelque chose qui va être libéré. Un serpent, donc une tromperie. Ici, il y a un coup en douce. Quelque chose qui est caché. Donc, ça, fait, ça me fait penser quand même à Internet. Hein, où on pousse ici euh, les pièces ou la pièce du jeu d'échecs. Alors qu'en fait, c'est interdit. Ou en tout cas, il y en a un qui ne veut pas. Il y a quelque chose de bizarre. Et du coup, il y a de la perplexité. Ah, il y a vraiment la, la, le côté perplexe ici. Ça, c'est vraiment curieux. Alors, reprenons. Donc ici, il y a un embrasement pour faire couronner quelqu'un. On va dire que c'est ça. Un embrasement pour faire passer quelqu'un de statut de candidat au statut d'élu. Hein Mais il est encore dans l'œuf. En tout cas, c'est en préparation. Ici, il y a une perplexité, c'est sûr. Le sphinx, c'est une énigme. On est perplexe par rapport à des trucs en relation avec le numérique, le vote numérique. Attention à l'arnaque qui pourrait se dessiner ici, puisqu'on a un fantôme, donc on le voit pas. Mais il y a quand même quelqu'un qui regarde et qui va intervenir. Alors, est-ce que c'est une manipulation du vote électronique Moi, ça me fait penser à ça, hein pour justement faire bouger une pièce, le chevalier blanc, le chevalier noir donc, il y en a un qu'on voudrait déplacer et qui dit non, mais attention. Et là, bah, encore une fois, il y en a un qui a ses ambitions, là, tout là-haut, là-haut, et qui va nous faire euh, une traîtrise. Bon, donc, j'ai parlé euh, des conditions des élections. Bah, les conditions des élections, encore une fois, c'est un embrasement de la population pour faire élire quelqu'un qui part certainement favori. Mais attention, encore une fois, à la manipulation du vote. Alors... Je sens que vous allez me demander, mais qui c'est qui est dans l'œuf Ben, je ne sais pas. On va voir ce qui sort. Et puis, on va voir si cette arnaque va être découverte, ou en tout cas, va réussir. Mais il y a vraiment, vraiment un truc en préparation. Ouais, ouais, ouais. C'est sûr, c'est sûr. Oui, il fait beau, mais j'ai une couverture, parce que le soleil, il s'est couché. Hein. Je vous entends déjà dire, mais qu'est-ce qu'elle fait avec une couverture Il fait beau. Bah ben, oui, moi, je suis frileuse, alors... Bon. Alors, ici, et puis j'ai fermé les volets pour éviter d'avoir le soleil qui euh, qu'il pas de reflet sur les cartes. Bon, revenons à nos moutons. Alors, ici, qui c'est qui est dans l'œuf Alors, qui c'est qui est dans l'œuf Bah Je veux pas tellement avoir d'informations. Hein. Il y en a un ici qui se détache du lot, on va dire. On va considérer que c'est les candidats qui se détachent du lot avec des promesses ici de faire euh, repartir la vie. Donc, il y en a un, on peut le voir comme ça, c'est métaphorique. Hein. Il y en a un ici qui se voilà, qui se désengage des autres candidats. Qui va se vraiment euh, aller plus loin. Bon, mais je ne sais pas qui c'est. Je vous dis, hein, peut-être que je n'aurai pas la solution. Alors, enfin, l'explication. Ici, mauvaise nouvelle. Ouais, donc, attention. Hein. Il y a une mauvaise nouvelle ici qui va être communiquée. Communiqué, ça peut être justement par rapport au résultat du vote... Donc là, bah ben là c'est, il euh, y en a un qui est, euh, alors là c'est, attendez, il y en a un qui est tout seul sur son rocher, qui est perplexe, un ange qui est perplexe, ouais. Donc il y a vraiment des trucs hein, qui vont arriver et un coup de balai qui va être fait. Ouais, ouais, ouais, ouais, c'est ça en fait. Hein. C'est que là, il va y avoir de la tricherie, c'est-à-dire que les gens voulaient faire un coup de balai pour éventuellement mettre quelqu'un de plus lumineux au sommet, si vous voulez. Mais attention, il y a de la manipulation. Alors là, ici, il y a le loup blanc, d'accord Et là, c'est quoi Ah, c'est amusant. C'est quelqu'un qui donne les clés de la prison. Quelqu'un qui fait sortir une personne de la prison. Ce que ça vient faire là, alors j'étais en train de réfléchir. Il y a... c'est comme si là il y a quelqu'un euh, qui va être euh, allé chercher. Comment vous dire, il y a quelqu'un qui est un peu alors soit dans sa prison, soit dans une tour d'ivoire, mais on va lui demander d'intervenir. Hein il, il y a le loup blanc là, bon, on va chercher quelqu'un rapidement. On lui tend les clés de la liberté, on lui, on lui demande de sortir de sa tour pour venir aider dans une situation. Bon, c'est un peu, un peu bizarre ce que je suis en train de vous sortir. Mais il y a ici très nettement une personne qui va intervenir. Ou sortir dans une situation d'enfermement. Ouais, oh là là, qu'est-ce qui va arriver Attendez, on va essayer de voir ce que c'est. Déjà, qu'est-ce que ça va être ce serpent qui va être libéré Ah bah ben, C'est encore l'autre hein, qui veut nous réduire en cendres, qui veut nous vraiment nous réduire en poussière. C'est toujours Caligula qui est à la manœuvre. Hein. Alors, ces histoires de tromperie ou d'arnaque par rapport au vote électronique, apparemment, ça va fonctionner. On va regarder. Ouais, il y a vraiment... Ouais, voilà, c'est un truc de fiction. Donc la fiction, c'est pas réel. Regardez, il y a un personnage qui est blanc, et hop, les jambes sont noires. Donc il va y avoir une substitution au niveau des votes. Les votes pour le personnage blanc vont devenir euh, noirs. Enfin, il y a un truc comme ça. On avait encore cette histoire de blanc-noir avec les pièces ici. On prend les votes de l'un pour les donner à l'autre. Moi, ça fait penser à ça, hein. Un peu comme ce qui s'est passé euh, bon, bah, euh, du côté de l'oncle Sam. Enfin, voilà. Ça fait penser vraiment à ça. Il va y avoir de la manipulation au niveau des votes. Et du coup, ça va nécessiter l'intervention d'une autre personne ici qui, pour l'instant, ne peut pas agir ou ne veut pas agir. On ne sait pas si la personne s'est emprisonnée elle-même ou dans sa tour d'ivoire, enfin, on ne sait pas. Mais il y a quelqu'un qui va devoir intervenir ici. Bof, bof Bon, donc manipulation, il y aura, oui. Bon, bah, on s'en doutait un peu, hein. On s'en doutait un peu. Alors, je vais mettre mes cartes un petit peu comme ça, pour que plus facile de les prendre. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec la, la personne qui va être euh, ici, euh, être recherchée, qui doit sortir de sa tour On va regarder ce que c'est, qui c'est alors, c'est en projet, d'accord, en préparation. Ah, c'est pas vrai. Ah ouais, non, c'est pas ça. Ça veut dire que c'est le fou, là. Vous savez qui c'est, c'est toujours lui. C'est fou, hein. sur euh, je sais pas combien de cartes, 300 cartes. Combien de chances j'avais de sortir celle-là C'est toujours lui, hein, c'est toujours Caligula. Et c'est bien ça qu'il a en projet. Bon. Il a vraiment en projet, de d'abord de truquer, euh, voilà, vous avez compris quoi. Et en plus, éventuellement, de nous amener une catastrophe. Mais c'est incroyable il n'en démord pas, quoi. C'est son idée fixe, hein. Ouais. Euh, du coup, euh, oui, donc, j'étais en train de regarder sur cette personne-là. C'est qui On ne sait pas. Alors, je ne sais pas. C'est un personnage mystère qui va devoir aller creuser des choses ou chercher des choses profondément. Faire la vérité, certainement. Sur ce qui s'est passé, à mon avis. Il va y avoir comme une demande d'enquête, là, si c'est curieux. Une prospection. Il y a vraiment un personnage, ou plutôt un candidat, qui va faire l'unanimité, j'ai envie de dire. Mais il est absent. C'est-à-dire qu'il euh, va vraiment y avoir manipulation. On ne voit pas. C'est-à-dire qu'il ne va pas ressortir, si vous voulez, dans les votes. Bon bah, si c'était encore à, <rire> comment dire, si c'était encore expliqué, euh, voilà, c'est l'ogre. Hein. C'est l'ogre qui prépare son repas pour manger les petits électeurs que nous sommes. Ouais, et eh ben l'ogre, il est à bien la cuisine. Bon, tout ça, c'est encore une fois, c'est allégorique. Hein. Bon, pour moi. Il va y avoir manipulation dans les votes qui va demander l'intervention d'une tierce personne, en tout cas une autre personne, qui devrait venir prospecter, creuser, enfin rechercher ce qui s'est passé. Et c'est quelqu'un qui est plutôt... Alors, je ne crois pas qu'il soit emprisonné, mais plutôt dans sa tour d'ivoire, j'ai l'impression. Il n'a pas envie d'en sortir. Mais il y a quelqu'un qui va le forcer à, à venir, à venir s'occuper du problème. Parce que là, l'autre Caligula qui est là, le Joker, hein, ici, il veut mettre le faux aux poudres, c'est dans ses projets, pour tous nous exterminer. Vous voyez, il est encore là, pour manger les petits électeurs, hein, pour les, les dévorer. Et l'autre, le candidat, là, il y en a un qui va vraiment euh, rallier les cœurs, j'ai envie de dire, hein, parce que c'est un cœur. Mais il a disparu, on ne le voit pas. Il a disparu. Pourquoi il a disparu bah, C'est normal. Si, si les VOTES si -E ont été manipulés, euh, il ne ressort pas. Ça paraît logique. Et il y a bien les mani Ah, ben bah, voilà, regardez ce qui vient de se retourner là. Il y a les, alors les, les gens noirs, les gens du gouvernement ici, vous voyez. Ici, qui ont fait alliance avec le serpent, qui vont intervenir. Ça fait même penser à un réseau, ça. Les réseaux, ben, c'est Internet, un réseau net, Internet. Il y en a qui vont s'allier aux serpents pour intervenir ici. Ouais, ouais. Eh ben, bof. Hein. Bon, alors, est-ce qu'ils vont euh, est-ce qu'ils vont avoir gain de cause Parce que là, je ne vous dis pas. Hein. Donc, ça, c'est un changement qui n'aboutira à rien pour l'instant, effectivement. Le désert effectivement, un changement qui arrive à du sable, donc il n'y a rien, donc il n'y a pas de changement, embêtant, bon, alors, est-ce que euh, on va quand même s'en sortir, parce qu'on euh, a compris qu'il allait, avoir... qu allait y avoir manipulation, alors là, il y a quelqu'un d'autre qui, alors, un roi fatigué, il y a quelqu'un qui a plus envie de se battre, alors ça, ce n'est pas Caligula, c'est quelqu'un d'autre, Quelqu'un qui est plus âgé, qui a une certaine sagesse. Mais on va demander à cet homme-là d'intervenir. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas qui c'est. Il y en a un qui va devoir intervenir. Ouais, par rapport à la. aux histoires donc de. de. de, de J'ai envie de dire de maléfices. Hein, de méchanceté. De, voilà. C'est la, la mauvaise sorcière. Mais de toute façon, ça, il y aura des conséquences. Il y, y aura des conséquences. Et des conséquences même fatales. Attention, s'ils ont envie de manipuler les votes, ça va se retourner contre eux. Hein. Alors là, il y a la question de temps, encore une fois. Et là, il y a bien une arnaque. Il hein. y a bien une escroquerie. Hein. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Ouais, ouais, ouais, ouais. Bon. Ça, c'est la fleur qui va se faire manger par les fleurs carnivores. Bon. Pour moi, il y a un candidat, ou voire une candidate, hein, bon, enfin, bref, il ne faut pas être parti pris non plus, euh, qui est plutôt positif ou qui est vu positivement, mais qui va se faire dévorer par les plantes carnivores. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va y avoir manipulation. Mais ça va demander l'intervention de quelqu'un d'autre, là. Ah bah oui, d'accord. Bah, les militaires. Bon, donc il y a un vieux, voilà, un vieux sage couronné, donc euh, qui est plutôt jeune. On va lui demander de sortir un peu de son de sa tour d'ivoire là. On va aller le chercher en courant. Hein. Euh, on va lui demander d'intervenir pour euh, faire euh, la lumière sur cette histoire. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Les militaires, c'est pas la première fois que je vous les ressors. Hein. Et c'est pareil. Hein. Là, j'ai mélangé mes cartes. Il y en a, je sais pas combien. Euh Oh, peut-être pas 300, mais il y en a bien 200 quand même. J'ai peut-être exagéré tout à l'heure. Hein. Enfin, vous voyez quand même que c'est un gros paquet. Hein. Et quand même, il y a quand même les militaires qui ressortent. C'est quand même fou ça. Hein. Ça va mal se finir cette histoire. Hein. Et là, du coup, après, il y aura bien le coup de balai qui va être fait. Ouais. Bon. Donc, en résumé, les élections. Attention, arnaque. Attention, truanderie. Attention, manipulation. Vous aviez ici cette carte que je trouve très, très intéressante, où là, les personnes sont remplacées par des écrans. Vote électronique. Ou en tout cas, ça passe par les ordinateurs. Enfin, même si ce n'est pas électronique, hein, bon, on s'entend. Hein. On, euh, on peut bidouiller sur les ordinateurs quand même. Hein. Voilà. Et donc, du coup, là, euh, ben, bof. Hein. Alors, on va voir la réaction des gens, tiens, justement si on peut l'avoir. Alors, il y a une satisfaction ici. Alors, je n'ai pas la réaction des gens par rapport à l'arnaque, puisque là, j'ai quand même une satisfaction. Et là, il y a des secrets qui sont découverts. Ah, d'accord, ok. Donc, en fait, ça veut dire que... Non, ok, c'est après. Il y aura quand même l'arnaque qui sera découverte et il y aura satisfaction, parce que l'arnaque va être découverte ici. Il y a le secret. Hein, vous voyez l'étoile filante. Donc, il y aura quand même, malgré une situation difficile, ici, de dénuement, il y aura quand même une satisfaction. Bon. Ouais. Ouais, j'étais en train de, de réfléchir euh, à la personne qui allait, euh, qui allait être élue ou qui... Attends, il faut que je réfléchisse deux secondes. Ouais, voilà. Donc, il y en a un ou une. Hein. Enfin, ben, je crois que c'est un, un homme. Ah, quoique ça peut être une femme. Y a, en tout cas, il y a une manipulation ici. Donc, quelqu'un qui pense euh, aller vers quelque chose de, de, de beau ou en tout cas de positif. Et il y a ici un danger. Ouais. Donc, de toute façon, pour moi, ici, il y en a un qui va être puni. Ouais, alors il y a quelque chose au niveau mondial aussi qui arrive. Ouais, bon, ok. Bon, à part la suite, les choses s'arrangent Mais là, j'étais en train d'infléchir. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. À mon avis. Écoutez, moi, ce que je, ce que je pense, c'est que, effectivement, si Caligula repasse, ce sera du fait de manœuvres frauduleuses, mais ce sera découvert. Et il y aura certainement une intervention de ceci pour régler le problème. Mais que lui, de toute façon, euh, il va lui arriver un truc. Vous voyez, il y a un danger ici. Alors, même si c'est une femme, hein, peu importe. Hein. Je n'ai pas la carte euh, avec un homme. Mais là, ce, qui, ce, que, ça, ce que ça montre, c'est que, euh, voilà, il y a une espèce de... Euh, de l'égalisation, en fait, c'est ça, de l'égalisation qui ne se fera pas. Hein, l'égalisation, euh, oui, officialisation, si vous voulez, c'est la carte de l'officialisation, un petit peu. la mariée, c'est officiel, et qui va se faire manger, à mon avis. Hein. Là, il joue avec le feu. Hein. Je veux vous dire que si jamais, jamais, il veut truquer, euh, là, c'est mal. Hein. <rire> Plutôt, il est très, très mal. De toute façon, il y aura un coup de balai qui sera donné. Donc, voilà. Donc, euh, ces élections promettent d'être assez intéressantes. Euh, mais de mal se passer finalement parce qu'encore une fois euh, on avait vu que la pièce du jeu d'échecs hein, et puis l'alliance avec les serpents voilà voilà bon bah on verra bien en tout cas euh, passez une bonne semaine et puis bah nous de toute façon euh, on pense positif hein. et puis de toute façon ne vous inquiétez pas quand même hein, parce que même s'il y a arnaque il euh, euh, y en a un qui va le payer très très cher hein. ça c'est sûr il y a quelqu'un d'autre qui va intervenir à mon avis qui va nous sauver la mise par rapport à toutes ces arnaques. Moi, j'en suis à peu près sûre. Voilà. Eh bien, encore une fois, bonne semaine et à bientôt. Au revoir.